Ouais, je viens ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, je suis trop content de voir Neymar dans cet état. Regardez-le. Hein il est mince. Il est fit. Il n'a plus les joues grosses, ni le gros bidon. Oh là là Qu'est-ce qu'il va nous faire cette saison Comment il va dribbler les défenseurs Il va leur donner le tournis, les faire vomir des pères de famille. Il va retracer leur arbre généalogique et leur montrer que c'est lui leur papa tu vois ce que je veux dire Quand il va dribbler les gens, après il va dire « t'es mon fils ». Le gars, il va dire « oui, papa ». Mais oui Tu penses que Neymar, il a le temps Tu penses que Gérard Piqué, il pouvait s'attaquer à la maman de Neymar hein Avec tout ce que Neymar lui faisait sur le terrain Mais jamais de la vie Oh, il faut se concentrer, mesdames et messieurs. Neymar, c'est pas n'importe qui. Hein Neymar, il est une star. Depuis qu'il a 8 ans, 9 ans, 7 ans, hein on le compare à Pelé. Tu vois ce que je veux dire ils sont là, ils viennent, Pelé, ils venaient dans, voir ses matchs, ils lui disent, ouais, voilà, Neymar, c'est le prochain Pelé. Le gars, il n'a même pas 10 ans, 11 ans. Pelé, il est jaloux du petit. Il dit, ouais, mais attendez, il n'a même pas encore joué là-bas, là-bas. faut attendre quand même, il est encore jeune. Tu te rends compte de la dinguerie hein? Toi, tu te souviens, quand il jouait à Santos et qu'il est devenu top 10 ballon d'or, alors qu'il n'évoluait pas en Europe C'est arrivé quand, ça Où Quel joueur qui a fait ça Il n'y a que Neymar. Eh oui Concentrez-vous Concentrez-vous Quoi il était au FC Barcelone C'est lui qui faisait les dingueries absolument monumentales. Mais on donnait tout le crédit à Lionel Messi. On a vu cette petite opportunité, nous, en tant que Parisiens, nous l'avons achetée. Mais on a oublié que nous vivions dans la ville de Paris. Et à Paris, c'est trop chaud. Tu vois, Neymar, c'est un roi. Tu le ramènes dans une ville qui brille. Tu vois ce que je veux dire Partout, il y a, ça brille de partout. C'est du grand n'importe quoi à Paris. Il y a des soirées privées de partout. Show business. Ouais, Neymar, tu veux venir oh, tout bien. Tu vois, il va partout. Tu vois ce que je veux dire C'est difficile pour lui de vivre dans une ville qui brille autant, qui, qui, qui respire autant le chic, hein, et de rester concentré sur le, sur le thème du football. Mais vous avez vu, hein, malgré tout ça, il était quand même... Très performant, ballon-pied. On ne va pas se dire que quand Neymar il avait le ballon, c'était le garage ou c'était du grand n'importe quoi. Non, c'était absolument gigantesque, gargantuesque, magnifique, c'était de la poésie. On va pas se mentir, quand il touche le ballon, oh là là, oh, vous, vous voyez Neymar, moi je vois que, je vois Beyoncé. Quand, quand Neymar, il a le ballon, c'est comme quand Beyoncé, elle chante là, et elle tient sa gorge comme ça. C'est la même chose. C'est ça que tu n'arrives pas à comprendre. Neymar, il joue pas, il chante hein? du RB avec le ballon. Mais c'est tellement beau. Mais vous ne vous rendez pas compte. Vous êtes là en train de dire que du je sais pas quoi, Ouais, Neymar, il va tout le temps en soirée. Mais là, il est concentré. Regarde, là, on est en quel mois dans cette période-là, normalement, il n'est pas en train de s'entraîner. Normalement, à cette période, il est assis sur un bateau avec son gros bidon. Il y a des paparazzi qui le prennent en photo. Et puis, il insulte les paparazzi. Et ils disent dégagez. Ou sinon, normalement, il est sur scène avec les stars brésiliennes. Il zouque les gens. Et puis voilà. Mais là, il est en train de s'entraîner. Hein il fait des interviews et il dit aux journalistes, tu vas voir cette saison. Tu vas voir. C'est qui le roi Toutes les frappes que je vais mettre, elles vont rentrer. Tu entends ce que je te dis C'est ce qu'il a annoncé il a dit, toutes les frappes que je vais, mettre, que je vais tirer là, cette saison, ça va aller dans les cages. Toutes les têtes, elles vont rentrer. Et surtout, hein, j'ai oublié de vous dire, tous les coups francs aussi, ils vont rentrer. Je ne sais pas c'est quel marabout que Neymar est parti voir. Mais là, c'est du sérieux. En tout cas, Neymar, nous, ça arrange nos affaires. Hein. On te souhaite que du bon. Que ce soit avec le Paris Saint-Germain ou le Brésil. Grosse force à toi. Sache que nous, on est avec toi. Paris, à jamais, ça va faire combien de temps, là, bientôt que t'es au Paris Saint-Germain Bientôt, eh ben, eh, eh, ça commence à faire longtemps, hein <rire>